Bonjour, je suis Thierry, j'aide ceux qui en ont besoin à sortir grandi de leur crise existentielle, je les aide à se retrouver et à comprendre concrètement ce qu'ils doivent changer dans leur vie pour se remettre sur leur chemin d'épanouissement et pour renouer avec le bonheur véritable. Si vous cherchez un outil simple et puissant qui puisse vous aider à savoir quoi faire dans votre vie et comment le faire pour résoudre un problème important ou pour vous améliorer en tant que personne ou simplement pour trouver le bonheur, la paix et pour vous épanouir, alors cette vidéo est pour vous. Je vais vous expliquer comment fonctionne l'un des outils majeurs de la PNL et des coachs de développement personnel, les niveaux logiques de Robert Diltz. Mais avant tout, si vous aimez déjà cette vidéo, alors likez-la et partagez-la. Bien encore, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton juste, juste là. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette, comme ça vous serez certain de ne rien rater des nouveautés que je pourrais sortir. La vidéo est un moyen de communication et d'apprentissage magnifique. Mais vous faites peut-être partie de ceux qui aiment également avoir du concret dans les mains. Si c'est votre cas, alors vous allez être content, car j'ai également créé le livret qui reprend tout le contenu, images et commentaires de cette vidéo. Pour le recevoir, c'est très facile. Je vous ai mis le lien dans la description. Et il vous suffit de cliquer dessus et de me laisser l'adresse mail à laquelle je peux vous envoyer le livret complet de la vidéo. Et n'oubliez pas que vous pouvez également recevoir mon livre « Je réussis ma crise existentielle » qui est disponible en téléchargement gratuit suitement à partir de mon blog dont vous trouvez également le lien dans la description. On n'arrête pas le progrès. Tous les équipements modernes sont équipés d'un système d'auto-diagnostic, et grâce à ce système c'est comme si le dépanneur était capable de parler à la machine. La machine lui dit exactement ce qui en elle ne fonctionne pas et on gagne un temps fou. Imaginez. Comme ça pourrait être facile pour vous si votre esprit, si votre vie était capable de vous, de vous parler aussi clairement. Imaginez que vous soyez équipé d'une prise diagnostique qui vous permette simplement, en vous connectant à un outil quelconque, de savoir ce qui ne fonctionne pas bien en vous. Ce serait merveilleux. A tel point que de nombreux chercheurs y travaillent depuis très longtemps. Et certains s'en approchent de très très près. L'un d'entre eux s'appelle Robert Diltz. Et il est vraiment arrivé à mettre quelque chose en place et à créer un outil extrêmement puissant qui permet à tout un chacun de pouvoir analyser toute une série d'aspects de son existence et de pouvoir en améliorer les composants et en corriger les problèmes. Robert Diltz est un Américain, né en 1955. Il est formateur et consultant en programmation neurolinguistique, dont il est l'un des parents. Il est également le père des fameux niveaux logiques qu'on appelle aussi la pyramide de Diltz et qu'il a construit sur la base du travail d'un autre psychologue connu qui s'appelait Gregory Bateson. Je n'irai pas plus loin dans la théorie sur cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez votre bonheur facilement sur Internet. Les niveaux logiques de Diltz sont souvent représentés sous la forme d'une pyramide. Une pyramide composée de sept niveaux. DILS nous enseigne que chaque niveau représente un composant majeur d'une vie ou d'une personne. Les niveaux du bas sont les niveaux les plus tangibles, terre à terre, alors que les niveaux du haut sont occupés par des choses plus mystiques, philosophiques, psychiques. Chaque niveau de la pyramide nous renseigne une dimension différente d'une même situation, d'une même vie, Autrement dit, à chaque instant de la vie, à chaque situation, les sept couches de la pyramide sont activées et viennent s'empiler pour construire l'intégralité de l'expérience. Le premier niveau de la pyramide, c'est le niveau de l'environnement. C'est-à-dire par exemple, l'endroit où vous vivez, l'endroit où vous travaillez, les gens qui vous entourent, ce que vous possédez, ou ce à quoi vous avez accès, la qualité de votre environnement, enfin bref, tout ce qui fait votre environnement. Par exemple, en ce moment même, mon environnement proche, c'est l'endroit où je suis en train de tourner cette vidéo. Ce sont les moyens techniques que je mets en œuvre. C'est la lumière que j'utilise autour de moi, etc. Le deuxième niveau de la pyramide, ce sont les comportements, c'est-à-dire votre attitude, le ton de votre voix, votre ouverture d'esprit. Bref, tout ce que les autres peuvent percevoir de vous au travers de la façon d'être que vous avez. En ce moment même, mon comportement, c'est juste d'être face à vous et d'essayer d'être amical, apaisant, constructif et de vous parler le plus clairement possible pour vous apporter un maximum de valeur. Le niveau 3, ce sont les capacités, c'est-à-dire vos aptitudes physiques ou intellectuelles, votre degré de liberté, enfin bref, tout ce que vous êtes en mesure de faire ou de savoir, ce sont vos capacités. Dans mon expérience présente, les capacités que j'utilise sont ma capacité à vous parler clairement, ma pédagogie, ma capacité à m'exprimer face à une caméra, ma capacité à utiliser le matériel que je mets en œuvre, etc. C'est tout ce que je dois savoir faire pour pouvoir mener à bien l'expérience présente qui est d'enregistrer une vidéo pour vous. Le quatrième niveau est le niveau des croyances. Ce que vous pensez savoir du monde qui vous entoure, ce que la vie vous a appris, ce que vos parents et votre entourage vous ont enseigné. Bref, tous ces éléments qui définissent votre carte du monde, votre vérité telle que vous la voyez. Dans mon expérience présente, ma croyance de base c'est que je crois en mon utilité pour vous et en ma capacité à vous communiquer des choses utiles. Je crois sincèrement que les niveaux logiques sont vraiment un outil incroyablement puissant et qui pourrait être très utile à plein de gens et donc je crois qu'il est vraiment utile que je vous en parle. Je crois aussi qu'il n'est pas utile de rentrer très très loin dans les détails, mais plutôt simplement de vous expliquer les choses le plus clairement possible avec le juste niveau d'information pour que vous compreniez bien et tiriez toute la valeur de ce modèle. Le niveau 5, niveau 5 ce sont les valeurs, c'est-à-dire les éléments qui sont vraiment primordiaux pour vous dans votre vie. Par exemple, l'honnêteté, la famille, le respect, la confiance, le mérite, le partage et bien d'autres. Dans mon expérience présente, une de mes valeurs fondamentales qui m'incite à tourner cette vidéo, c'est de vouloir partager et propager le bien autour de moi. Voilà pourquoi je pense qu'il est utile que je tourne cette vidéo et que je la mette à votre disposition. Le niveau 6, c'est un niveau incroyablement important et complexe. Le niveau 6, c'est l'identité. C'est la façon suivant laquelle vous vous présentez. C'est celui ou celle que vous voulez ou que vous souhaitez être. C'est ce que vous voulez que l'on garde de vous. Bref, c'est l'image que vous avez de vous ou celle que vous voulez montrer de vous. Le septième niveau, c'est le niveau de la mission. Votre mission. Elle est plus grande que vous. C'est une finalité dans laquelle vous vous inscrivez. C'est ce que vous voulez que l'on garde de vous. Bref, on touche là à la spiritualité et au sens que vous souhaitez donner à votre existence. Dans mon expérience présente, comme dans mon expérience de vie en général, la mission que je pense être la mienne et dans laquelle je crois vraiment, le sens que je donne à ma vie, c'est d'être un vecteur positif qui cherche simplement à propager le bonheur de vivre et la paix autour de lui, pour participer à l'épanouissement de notre humanité. Alors c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert et comment on utilise les sept niveaux logiques La pyramide de Dilts, c'est avant tout un modèle d'analyse qu'on utilise dans le cadre de psychanalyse, de coaching ou pour un développement personnel. On utilise ce modèle d'analyse pour initier le changement de l'un ou plusieurs des niveaux, pour adresser un problème ou pour simplement s'améliorer. Et comment fait-on cela Premièrement, imaginons qu'on cherche à solutionner un problème. Eh bien, on va trouver le niveau où se trouve la nature du problème. Et ensuite, on va agir sur le ou les niveaux supérieurs. Au plus haut, on va agir au plus fort et au plus durable sera le résultat. Ça, c'est la théorie. Maintenant, prenons l'exemple concret, ce sera plus clair. Imaginons une personne qui, depuis très longtemps, est mauvaise en orthographe. Quel est le niveau du problème Eh bien c'est le niveau de sa capacité, sa capacité à écrire sans faute, le niveau 2. Donc, comme le dit la théorie, pour, sol pour solutionner le problème, il faut travailler sur le niveau au-dessus, le niveau 3 ou le niveau au-dessus. Le niveau 3 c'est celui du comportement. La personne devrait donc au minimum changer son comportement pour solutionner ses problèmes d'orthographe. Comment eh bien. Par exemple, en lisant plus et en faisant systématiquement l'effort de comprendre et de corriger ses fautes à chaque fois qu'elle écrit quelque chose. On peut aussi essayer de travailler sur les niveaux supérieurs, par exemple sur les niveaux des croyances. Cette personne pourrait troquer une croyance qui lui dit qu'elle n'est pas bonne en orthographe et que c'est comme ça, avec une nouvelle croyance du genre euh... « Ok ». J'ai un problème en orthographe, mais je ne suis pas plus con qu'un autre et donc je peux m'améliorer. Et si je change des choses, chez moi par exemple, dans mon comportement, alors peut-être que ça peut aller mieux. Ce que je viens de vous expliquer, c'est vraiment la partie la plus connue des niveaux logiques de Dilts. Mais la pyramide de Dilts, c'est bien plus que cela. Ce n'est pas qu'un modèle d'analyse pour résoudre un problème ou améliorer une situation. Pas qu'une équipe, pour qu'elle fonctionne bien et efficacement, doit avoir tous ces composants qui travaillent en même temps, dans, le même, dans la même direction, et qui visent le même objectif. À l'intérieur d'une même personne, c'est exactement pareil. Tous les éléments qui composent une personne doivent être alignés. Si une personne veut être en paix avec elle-même, ne pas s'éparpiller et marcher paisiblement sur son chemin d'épanouissement, alors il faut que tous les niveaux logiques qui la composent soient parfaitement en cohérence les uns avec les autres. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas d'alignement, alors la personnalité et la vie de la personne sont fragiles et instables. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Voici une pyramide. Et on va la compléter petit à petit ensemble avec un exemple. Imaginez que cette pyramide, ça soit celle de Paul. Et Paul a une mission. Sa mission c'est de sauver la nature. Malheureusement, dans les composants qui font l'identité de Paul, eh bien il y a de la peur. La peur de la nature. Une des valeurs fondamentales de Paul, c'est d'être un protecteur. C'est dans sa nature. Il aime prendre soin et protéger les gens autour de lui. Et là, pour le coup, c'est vraiment aligné sur sa mission. C'est une très bonne chose. Dans toutes les croyances de Paul, il en est une qui ne va pas, car elle n'est pas alignée avec sa mission. Paul croit que son pouvoir d'action pour sauver la nature est très limité. Paul croit aussi qu'il y a déjà plein de super-personnes qui s'en occupent, déjà. Du coup, Paul ne fait rien pour sauver la nature. Il laisse ça aux autres. Et puis, puisque Paul croit que d'autres s'en occupent très bien, bien mieux que lui il ne pourrait le faire, et même s'il sait que ses, ses capacités sont très réduites, eh bien, il ne cherche pas à les augmenter. Il ne cherche pas à accroître ses connaissances et ses aptitudes, toutes celles qui pourraient lui permettre de contribuer à sa mission de vie. Et c'est logique puisque Paul croit que d'autres font déjà très très bien le travail et qu'ils n'ont pas besoin de pluie. C'est cohérent. Dans sa vie de tous les jours, Paul se comporte du mieux qu'il le peut. Il trie ses déchets, il utilise son eau de pluie pour laver sa voiture, pour arroser son jardin. Il fait ce qu'il peut, à son petit niveau, pour ne pas trop polluer. Paul habite une belle maison, dans laquelle il vit avec sa femme et ses deux enfants. Une belle maison, mais située un peu loin de son lieu de travail, alors Paul passe deux heures tous les jours dans sa belle voiture. Et je ne reproche rien à Paul, J'essaie juste de mettre en évidence ici que la façon dont il vit et son environnement est confortable et probablement comparable à celui de ses voisins mais n'est pas forcément celui qu'il devrait adopter ou avoir pour être aligné sur sa mission. L'idéal, et ce n'est pas facile, ce serait que Paul prenne des actions à tous les niveaux de sa pyramide pour en réaligner les niveaux sur sa mission, pour instaurer la congruence dans sa pyramide. Il pourrait par exemple vivre dans une maison plus modeste, moins énergivore et qui soit située plus près de son lieu de travail pour ne plus avoir besoin de sa voiture. Il pourrait faire un stage en nature pour combattre ses craintes, il pourrait s'inscrire en volontaire pour, pour aider des associations écologiques et se former. Et en faisant tout cela, Paul travaillerait progressivement à aligner tous les niveaux de sa pyramide, tous les niveaux de sa vie et il s'épanouirait et gagnerait en paix et en bonheur. Donc si on résume, les niveaux logiques sont souvent représentés par une pyramide à 7 niveaux qui sont utilisés surtout en développement personnel ou en thérapie pour résoudre des problèmes ou dans le cadre d'un coaching, pour s'améliorer. Mais, mais à cette explication classique, j'ajoute que c'est surtout un outil ultra-puissant pour sortir grandi d'une crise existentielle et se reprendre en main. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire et que vous avez compris la puissance des niveaux logiques de Diltz. Rappelez-vous que vous pouvez recevoir le livret complet de cette vidéo en cliquant sur le lien en description. S'il vous reste des questions, si vous voulez partager une expérience qui vous est, qui vous est arrivée, qui contribue à expliquer les niveaux logiques, alors allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. N'oubliez pas non plus que vous êtes libre de télécharger gratuitement mon livre « Je réussis ma crise existentielle ». Vous le trouverez sur mon site, dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, alors laissez-moi un like et abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de façon à être informé quand quelque chose de nouveau sort. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt et d'ici là, soyez heureux et n'oubliez pas que le bonheur est dans l'action. Au revoir.